S'amuser, normal, on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la gueule académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! g Nouvelle génération! Salut à tous, c'est Australiens c'est Gabriel Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Alors, ça fait partie des nouveaux formats que je veux faire Voilà, je vous explique il reste euh, trois semaines avant mon anniversaire. Et donc, pour fêter mon anniversaire et l'avenir de la chaîne, je voudrais euh, que vous m'envoyez une carte, alors que ce soit une commune, une rare, ou quelque chose comme ça, avec un petit mot. Et pendant, et le jour de mon anniversaire, je ferai une vidéo où, euh, où je dirai tous vos petits messages. Donc, je vous donne l'adresse. C'est Rémi Roman, 425 Avenue du Maréchal de Join, 2670 but des Baronnies. Voilà, vous cherchez et euh, vous m'envoyez tout ça. Sur ce, les amis, je vous laisse, Je vous dis à plus. Et normalement, d'ici le mois d'août, il va y avoir des nouveautés. Donc, restez à l'écoute. Thank hey. you.